Tamadoge se prépare à des gains de 1500% avec la liste d'échanges de premier niveau de la semaine prochaine. Tamadoge a continué de montrer une force haussière ces derniers mois. Grâce à une annonce choc selon laquelle il sera coté sur une bourse de premier plan, Tamadoge est prêt à pomper massivement avec une nouvelle liste d'échanges de premier plan. Tamadoche continue d'être une force puissante dans l'espace des pièces de monnaie même. Avec sa prévente record de 19 millions de dollars en 2022, il a vendu tous ses jetons de pré-vente de 100 à 300. Les listes de marché de Tamadoge ont fixé ses jetons à un niveau record, ATH, de 0,196$. Cependant, les forces baissières l'ont amené à se corriger à un prix inférieur à 0,01$. Cependant, il y a de bonnes nouvelles en vue, un listing sur échange de premier plan est en cours, dans un sondage Twitter, L'équipe de Tamadoge a annoncé à sa communauté qu'il était sur le point de s'inscrire sur l'un des principaux échanges centralisés d'ici le 24 avril 2023. Parmi la liste figuraient Binance, Bybit, Coinbase et Kraken. En demandant à la communauté de deviner de quel échange il s'agira, Binance prend la tête, avec environ 49% des plus de 1000 électeurs participant au sondage. Il n'est pas certain que Binance puisse être le prochain échange pour Tamadoge. Mais les experts en cryptographie pensent que ce listing fixera le prix de Tamadoge à un nouveau sommet. Ils prédisent un gain de 1500%, ce qui signifie que Tamadoge pourrait revenir à son précédent ATH de 0,196$ et pourrait même le dépasser. Tamadoge continue de tenir sa promesse d'être la meilleure plateforme Play-to-Earn. Tamadoge n'attend pas simplement une pompe de prix d'échange, il fournit un cas d'utilisation impeccable dans l'espace crypto. En tant que plateforme Play-to-Earn, Tamadoge invite ses utilisateurs à gagner son jeton Tama dans le Tamaverse. Pour ce faire, ils achètent et élèvent des animaux de compagnie, appelés Doge, et rivalisent avec d'autres animaux de compagnie dans le Tamaverse. Ensuite, ils gagnent des points et se classent plus haut dans un classement mensuel. Les meilleurs joueurs gagneront des jetons Tama. Tamadoge propose également son arcade Play-to-Earn, qui a attiré plus de 22 000 joueurs. Les joueurs peuvent échanger leurs jetons TAMA contre des crédits dans ces jeux d'arcade et participer à des compétitions de jeux. L'équipe de Tamadoge a sorti 5 jeux d'arcade l'échange cette année, le jeu d'arcade a montré les premiers signes de succès, avec plus de 84 000 crédits achetés, plus de 22 000 utilisateurs actifs mensuels et plus de 270 000 jetons TAMA payés aux joueurs du classement. La communauté apprécie ces jeux d'arcade, ce qui signale un potentiel haussier pour Tamadoge. Tamadoge promet un futur développement AR à son écosystème. Alors que les jeux d'arcade continuent d'offrir un gameplay immersif et enrichissant, Tamadoge a encore plus en magasin pour le reste de l'année, l'application Tamadoge AR. Grâce à la technologie de réalité augmentée, AR, les joueurs peuvent nourrir et interagir avec leur Doge H24 et dans un monde de réalité mixte. Avec cette fonctionnalité, les joueurs n'ont pas besoin d'un casque coûteux pour accéder à leur Tamaverse. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de télécharger l'application pour smartphone afin de profiter de ce jeu. Avec l'annonce de l'échange de haut niveau à venir dans quelques jours, associé au premier signe de succès de son jeu d'arcade Play 2 erné de la future implémentation AR, le ciel est sans aucun doute le point de départ de Tamadoge. Alors, que pouvez-vous faire maintenant Pour profiter des gains potentiels dans les mois à venir, vous devez acheter le jeton natif de Tamadoge, TAMA. Tamadoge alimente son écosystème avec Tama afin que les utilisateurs puissent accéder aux jeux d'arcade play earn et gagner plus de jetons Tama. Ils utilisent également Tama pour acheter, nourrir et développer leurs animaux de compagnie afin qu'ils deviennent plus forts, atteignent les premières places mensuelles du classement et gagnent plus. Alors que les principaux cryptos ont du mal à atteindre des sommets significatifs, il est maintenant temps de considérer Tamadoge comme le meilleur projet de pièces de Memphi en 2023. Investir maintenant vous garantira des gains potentiels à long terme.